Je laisse la parole d'introduction à Gaby Charot en le remerciant déjà de nous accueillir dans sa belle ville de Martigues. Oui, merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs les maires, mes chers collègues, mesdames et messieurs les élus municipaux et intercommunaux. Monsieur le président de l'association Ville Internet. Monsieur, je dit Monsieur le scientifique euh, monsieur le vice-président de l'association Ville Internet, Madame la fondatrice et déléguée générale de Ville Internet, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les agents du service public, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, soyez les bienvenus. Euh, C'est avec beaucoup de plaisir, en effet, que je m'adresse à vous ce matin pour l'ouverture du salon euh, Ville Internet que la ville de Martigues a la chance de recevoir cette année. Notre ville est d'ailleurs reconnue pour ses efforts dans le domaine du numérique comme en témoigne la labellisation ville, village et territoire internet reconduite chaque année depuis cinq ans. Et ces efforts ne sont pas vains. Ils permettent à la ville de Martigues d'occuper symboliquement le haut du podium avec pas moins de cinq arrobas. Vous pourrez découvrir aujourd'hui les actions qui sont les nôtres au stand de notre collectivité. Peut-être l'avez-vous déjà fait mais voyez-vous, chers collègues, nous le savons, nous le constatons chaque jour, le numérique, compris dans son ensemble, occupe une place forte dans notre société. Notre monde est en effet de plus en plus connecté. et C'est précisément pour cette raison qu'il convient d'analyser, de mettre en débat la question du numérique pour en dégager les aspects positifs, mais aussi les failles, les manques, voire les dérives auxquelles nous devons, en tant qu'acteurs publics, trouver des réponses et des solutions. Le rôle de l'association Ville Internet est à ce titre essentiel, me semble-t-il. Et je tiens à en remercier ces acteurs, ces animateurs, qui nous permettent de nous retrouver pour alimenter et enrichir nos réflexions sur des sujets multiples, tels que la 5G, la dématérialisation ou encore l'identité numérique. L'usage d'Internet peut constituer à bien des égards un atout considérable pour améliorer l'efficacité et l'efficience des services publics portées par les collectivités territoriales. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu'un trop grand nombre de nos concitoyens sont exclus des nouvelles opportunités qu'offre le numérique. Rappelons, d'après des statistiques de l'INSEE datant de décembre dernier, qu'un Français sur six n'utilise pas Internet. Cela témoigne de l'existence réelle d'une fracture numérique que nous ne devons pas omettre et qui est multiforme tant elle concerne des aspects générationnels territoriaux, sociaux, économiques, cognitifs ou bien encore éducatifs. J'en suis convaincu, devant ce constat, nous devons matérialiser les moyens permettant à l'ensemble de la population de ne jamais être exclue d'une société qui semble être sous injonction numérique. Trop souvent, les gains que le numérique peut apporter servent de motif et de justification à une réduction du personnel, voire une privatisation de certains services. Et c'est bien, de fait, l'égalité d'accès et de traitement du service public qui est remise en question. Je crois que nous ne devons pas avoir peur d'affirmer notre volonté de maintenir, de préserver et de développer un service public où l'usager trouvera toujours des agents de la fonction publique en chair et en os, et cela même si la présence de supports numériques est indispensable désormais. Et c'est bien par les agents de la fonction publique qu'une médiation concrète pourra être mise en place pour permettre aux habitants les plus éloignés des usages numériques du quotidien d'avoir accès aux outils, d'en comprendre les pratiques, mais aussi de les questionner de manière objective. Autre crainte qui alimente régulièrement le débat public, celle qui traite de la question des libertés individuelles. Nous le constatons, le numérique conduit nos villes à être de plus en plus automatisées. Qu'il s'agisse de l'éclairage public, de la vidéoprotection ou bien encore de la circulation, l'usage du numérique se fait de manière exponentielle. Bien que cet usage puisse être gage d'efficacité, il me semble primordial de rester vigilant pour que le numérique ne se substitue jamais à l'humain et plus spécifiquement à la décision humaine. L'enjeu est fort, en particulier sur les questions sécuritaires où nous ne nous devons pas céder à la tentation du pire ni au fantasme. Je me réjouis à cet effet de la décision de la CNIL, qui a choisi de ne pas soutenir l'expérimentation de reconnaissance faciale dans deux lycées de la région. Cette pratique menace les libertés de nos concitoyens. Elle est la porte ouverte à des dérives sérieuses que nous ne devons pas prendre à la légère. Entre de mauvaises mains, une telle technologie s'avérerait dangereuse, pour ne pas dire désastreuse. Et c'est pour cela qu'il me semble que nous devons demeurer collectivement vigilants il en va de même pour nos données numériques personnelles qui suscitent l'intérêt des multinationales et du monde marchand qui souhaitent s'en servir à des fins mercantiles. Parallèlement, il ne se passe pas une semaine sans que l'on apprenne qu'une fuite massive de données se soit produite. Nos collectivités territoriales, plus généralement les pouvoirs publics, ont un rôle important et central à jouer pour garantir leur protection. Mais les données numériques méritent aussi d'être partagées quand elles servent l'intérêt général. Les logiciels libres en sont la parfaite illustration, tout comme l'accès au savoir, qui sont source d'émancipation pour nos concitoyens. L'open data est, à ce titre, un outil important qui a pour vocation de redonner confiance aux citoyens dans la sécurisation et la transparence de l'action publique par le numérique, à l'heure où les doutes et les suspicions vont bon train. Une suspicion légitime, quand on voit la place démesurée qu'ont pu prendre les GAFA, ces géants du web à la puissance et à la force de frappe plus puissante que certains États. Ces mêmes géants qui réalisent des profits colossaux, sans contribuer par l'impôt à la solidarité nationale. Et ce n'est pas la récente taxe controversée et timide sur les services numériques qui contribuera à faire basculer la tendance. Et pourtant, nous aurions bien besoin de plus de moyens pour porter encore plus cet Internet citoyen dont nous rêvons. Un Internet au service de l'intérêt général, un Internet protecteur, un Internet protégé des nombreuses dérives et menaces qui se répandent, répandent dangereusement. Nous ne sommes qu'au début de cette démarche, valorisée par le label ville, village et territoires Internet, qui existe depuis 1999 tout de même. La construction d'un Internet citoyen passe par la réflexion des acteurs engagés dans la construction ou la valorisation des missions de services publics. Ces réflexions seront au cœur de nos échanges, de vos échanges d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc un excellent salon, une très belle journée dans la Venise provençale et des échanges fructueux qui nous permettront d'avancer ensemble. Merci de votre attention. Mathieu Vidal, président, nouveau président de l'association Vie Internet. Bien, bonjour à tous. Euh, merci monsieur le maire pour ce, pour ce mot d'introduction, nous nous retrouvons effectivement sur beaucoup de choses. Euh, merci de votre accueil ici à Martigues, nous sommes ravis d'être là. Euh, C'est une grosse journée pour le label Ville Internet, euh, une journée phare hein, qui est celle de la remise du, du prix euh, des territoires, des villages et des, et des villes. Euh, numérique, internet. Alors nous valorisons euh, les actions qui sont faites par les par les collectivités en matière de d'internet citoyen, euh, c'est une euh, tradition depuis 21 ans désormais, hein, ça a été dit euh, tout à l'heure. Euh, nous sommes ici quelques-uns sur, sur la scène, euh, je me permets de saluer la présence de la BFM et de la, de la MNT que vous avez ici représentée pour euh, la, la BFM par euh, Madame Le Gentil, Nathalie Le Gentil, qui est euh, la, la DRH de, de la BFM, et euh, par euh, Alain Ledoyen pour... Euh, la mutuelle nationale territoriale qui est administrateur également de, de la BFM euh, évidemment euh, c'est une journée qui, qui va s'étaler jusqu'à jusqu la remise des, des prix euh, vers, vers 16h cet après-midi mais euh, néanmoins vous l'aurez entendu hein, dans le, le discours de, de monsieur le maire euh, monsieur charroux euh, beaucoup d'enjeux euh, se pose en matière de numérique à l'heure actuelle. Je me permets de relever ce que vous trouverez dans ce petit livret qui vous a été distribué à l'accueil et sur lequel nous nous étions quittés l'an dernier, qui est la motion du congrès national des élus au numérique que nous avions réalisé en direct avec les maires qui étaient présents à Paris avec nous, avec les enjeux qui sont évidemment toujours d'actualité, ça n'a malheureusement pas changé en une année, et qui portaient, alors juste pour vous les redire, il y en a huit, sur la transition numérique, sur l'égalité d'accès, sur la valorisation de la cohésion des territoires, sur la propriété de la donnée, sur l'accompagnement et la formation de tous les publics et de tous les âges, sur les moyens humains et financiers, parce que euh, toutes les collectivités ne sont pas euh, égales face aux enjeux du, du numérique et n'ont pas toutes les mêmes moyens. Sur la proximité renforcée et euh, une implication forte des citoyens euh, par une démocratie euh, interactive. Alors le numérique, euh, évidemment, est absolument transversal dans, dans nos sociétés. C'est un enjeu pour, pour les collectivités. Euh, ces enjeux perdurent, je, je l'ai dit et sont rattrapés euh, par d'autres qui ont été évoqués par, par monsieur le maire je, je peux citer euh, également la, la question euh, des données qui est euh, chaque jour de, de plus en plus pringdante je ne je euh, vais pas faire trop long euh, je, je ferai juste un petit focus sur, sur un élément qui, qui m'intéresse puisque je suis universitaire, je suis géographe et dans un autre cadre je, je m'intéresse, on travaille euh, on étudie la, la, la mise en place des Stasap, alors qui parlent peut-être à certains d'entre vous, ce sont les, les schémas d'amélioration de l'accessibilité aux services au public euh, qui sont mis en place par, par l'État euh, à l'échelle départementale. Euh, et dans ces Stasap, dans ces schémas, la, la place du numérique est primordiale dans les politiques d'aménagement du, du territoire hein, en matière d'accessibilité aux services publics, mais cette place du numérique interroge. Est-ce que euh, le numérique euh, est envisagé comme euh, un outil facilitateur de l'accès aux services publics à distance, éventuellement, dans des territoires où les services publics ne sont pas ou ne sont plus présents, ou est-ce que euh, sur certains euh, côtés, euh, le numérique euh, est malheureusement, et bien malgré lui, un accélérateur du délaissement des territoires par les opérateurs du fait des possibilités qu'il qu permet. Et ça a des conséquences qui sont euh, importantes, qui sont euh, absolument fondamentales, notamment euh, en matière d'accompagnement des publics éloignés ou des publics euh, fragiles. Alors si, euh, si on tire euh, ce fil de euh, l'accès aux services publics dans, dans les territoires et du lien euh, au numérique, il me semble important et j'y reviendrai très sûrement au cours de la journée, de relever trois enjeux en ce contexte pré d'autant plus en ce contexte préélectoral. c'est le rôle central que se doivent d'avoir les municipalités les mairies dans l'accès aux services publics c'est mon premier point, je crois que les collectivités, les, les, les mairies sont une porte d'entrée absolument euh, indispensable. Euh, C'est euh, la maison commune qui est euh, la plus connue par, par les citoyens, celle dont ils n'ont pas peur d'ouvrir euh, la porte et euh, dans laquelle ils, ils trouveront ou ils se doivent de, de trouver euh, un accompagnement. Également... Et, et, et, et ça me fait revenir et rebondir sur ce petit livret à nouveau qui est, qui recense, qui est un recueil de certains articles qui ont été publiés sur, sur le, le site de l'association Ville Internet au, au cours de l'année. Euh, qui est le, le choix de l'élu comment, alors on pourrait passer dix minutes sur. Euh, on en discutait hier avec, avec Florence durant Tornard, le choix de l'élu c'est un, un titre qui a été euh, merveilleusement bien trouvé, je, je trouve à la fois euh, énigmatique et, euh, et intéressant dans, dans sa forme euh, je, je pense qu'il est de, de plus en plus important euh, d'avoir un élu véritablement au numérique, quelle que soit la taille euh, de la collectivité pour faire ben, de la sensibilisation de, même auprès de, de ses collègues élus et pour porter ses, ses projets municipaux en matière de, de numérique. C'est un rôle qui est très particulier. On, on le voyait hier au cours de la formation que euh, Ville Internet a réalisée avec, avec son partenaire. Mais euh, avoir un élu au, au numérique peut faire avancer les choses bien plus rapidement euh, à n'en pas douter. Et euh, dans ce même temps, euh, et pour rejoindre là aussi ce que je disais, euh, eh c'est euh, l'importance d'une véritable formation de ces élus euh, concernant les enjeux et les problématiques du, du numérique aujourd'hui. Euh, je ferai euh, guère euh, plus long, euh, nous avons une journée qui est, qui est chargée, qui euh, se finalisera vers, vers 16h, euh, avec cette remise des, des labels euh, Ville Internet, nous sommes plus de 300, alors tout le monde n'est pas encore arrivé, mais nous sommes plus de 300 inscrits à cette, à cette journée. C'est une, une réussite. Nous verrons par la suite les, quelques chiffres hein, de, des résultats du, du label. Et vous aurez aussi quelques conférences et quelques euh, prises de parole des uns et des autres. N'hésitez pas à aller euh, faire un tour aussi au, au bon public euh, durant, euh, durant la journée. Voilà, merci à tous pour euh, votre présence ici. Et je vous souhaite euh, de bons travaux et euh, une bonne journée à Martigues. Merci Mathieu, je t'invite à rejoindre. Euh, euh, bien sûr, bien sûr, monsieur le maire, à plus tard. Merci beaucoup. Euh, et donc, euh, je vais présenter euh, évidemment euh, les personnes présentes donc euh, nos, nos, nos élus euh, ou les représentants euh, des maires euh, qui sont euh, notamment au conseil d'administration euh, et je voudrais saluer euh, avant tout euh, Claudie Le Breton qui est vice-président de l'association Ville Internet, qui a été euh, président euh, de l'Assemblée département de France du département des Côtes d'Armor et qui euh, aujourd'hui euh, s'engage euh, personnellement et il le prouve en étant avec nous encore aujourd'hui et très fidèle à nos travaux au quotidien et je l'en remercie et qui apporte une vigilance particulière au sujet qu'on a pu aborder, notamment l'équité, sinon l'égalité, des territoires face au numérique et on y reviendra dans quelques instants. Également donc Nicolas lio de Fleury-sur-Orne, adjoint au maire de Fleury-sur-Orne qui également un fidèle euh, euh, membre de l'association euh, François Gilbert alors historique euh, de la comme, vice président de la, communauté de, euh, du, de la communauté de communes de Partenay euh, également adjoint maire de Partenay, euh, voilà, qui est donc, je pense, la ville la plus ancienne euh, représentée ici. Et euh, euh, trésorier de l'association, comme tu le rappelles, euh, travail hautement euh, utile et nécessaire. Euh, également donc pour la ville d'Enzain, euh, Mathieu Filmot. Alors vous êtes directeur des systèmes d'information, et c'est à ce titre que vous représentez votre maire aujourd'hui, euh, voilà, en tant que également. Euh, fidèle et historique de l'association la, de, voilà, de longue date. Mais avant de vous laisser la parole à chacun, j'aimerais euh, encore une fois remercier euh, Alain Doyen qui, euh, en tant qu'élu, à l'époque, euh, membre, simple membre de l'association, a fait un jour valoir, et on s'en souvient, et j'ai plaisir à le répéter, euh, son, son engagement dans l'association, en emmenant avec lui, euh, sous son autre casquette de vice-président de la Mutuelle Nationale Territoriale, en emmenant un partenariat qui nous a été fort utile pour compléter euh, les cotisations des membres de l'association. Je rappelle qu'on vit essentiellement des cotisations des membres de l'association, mais également du soutien de la mutuelle nationale territoriale et de cette rencontre plus récente, mais néanmoins déjà installée avec la Banque française mutualiste. Et donc, euh, je vous remercie, Madame, en tant que DRH, de représenter ici euh, Médric Monestier. Madame Le Gentil, euh, merci d'être avec nous. Euh, je sais que monsieur Monestier euh, nous a fait savoir qu'il regrettait de ne pas être des nôtres. Il a été lui aussi fidèle et il le prouve en vous permettant de le représenter ici. Donc, je vais laisser la parole quelques minutes comme il se doit. Je vais vous laisser la parole à tous les deux. Si vous voulez rejoindre le pupitre, vous préférez euh, euh, voilà pour quelques minutes et ensuite nous pourrons échanger avec les élus euh, présents je vous en prie bonjour à tous donc euh, la banque française mutualiste on est vraiment ravis de participer à cette journée euh, en tant que DRH aussi parce que euh, le numérique dans les ressources humaines c'est une préoccupation dans les entreprises aussi euh, et je partage euh, voilà les problématiques que euh, qui ont été relevés sur la, pour les, les citoyennetés, qui sont quasi à l'identique euh, au sein des entreprises. Voilà. Je suis euh, ravie de partager cette journée également personnellement avec vous. Euh, et puis je vais laisser la parole à Alain. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, la MNT est partenaire historique de, de Ville Internet à l'époque. Et, et je tiens à remercier euh, au travers de cela euh, Florence, parce que tu as été d'un dynamisme extraordinaire, d'une clairvoyance, quand tu as lancé l'opération en 1999, siècle dernier, millénaire dernier, donc c'est quand même important, et de pérenniser les actions, entourées d'une équipe volontaire qui apporte leur contribution. Et l'année dernière, donc, lors de l'ouverture de ce congrès ville, Village Internet, j'avais fait le comparatif, puisqu'il y avait 20 ans d'existence, avec la porcelaine qui est fragile, et Ville Internet qui est très solide. Et aujourd'hui, puisque nous sommes dans le 21e anniversaire, 21 ans, ce sont les noces d'Opale, et là, je parlerai de transparence. Donc, euh, bon courage à toutes et à tous. Continuez dans cette œuvre encore très longtemps, bientôt 25 ans, donc là, ça sera l'argent. Et bon travail à tous et à toutes, parce qu'au euh, niveau de la Mutuelle Nationale Territoriale, dans le cadre de, de l'approche et... Euh, de l'environnement, du personnel territorial, nous essayons d'apporter beaucoup dans une situation difficile de fragilité et de paupérisation, de fracture numérique aussi. N'oublions pas qu'on a aussi des territoriaux qui sont très isolés au niveau du numérique. On essaye d'y pallier, nous, au travers de notre environnement et en partenariat avec Ville et Village Internet maintenant. Et je me réjouis que le nom ait changé un jour, puisque... Moi, j'étais maire d'une commune de 300 habitants. Je suis honoraire maintenant, puisque j'ai quand même passé 31 ans à la tête de la commune, même si j'étais directeur d'une collectivité territoriale à 10 km à Verdun dans la Meuse. Et je me réjouis de vous retrouver tous les ans lors de cette opération de débat public, de liberté d'expression par rapport au numérique. Et vous apportez beaucoup et continuez à apporter, toi, Florence, et toute ton équipe. Et puis, je saluerai Mathieu, d'avoir pris la présidence l'année dernière, et je l'ai encouragé, et je peux déjà dire dès aujourd'hui que la MNT apportera sa contribution cette année évidemment, mais en 2021 aussi, donc j'anticipe, au même titre que la Banque française mutualiste, parce que j'y suis administrateur, apportera sa contribution comme elle le fait, et en accord avec Médéric et puis avec, avec Nathalie, pour que vous puissiez vivre et non pas survivre. Voilà, merci. Donc, l'idée était de, de débattre rapidement avant de vous laisser passer aux, aux activités qui sont prévues dans le cadre de l'exposition Ville Expo. Ce sont d'abord les villes qui exposent avec leurs partenaires, mais également au cours de ces bancs publics où on vous propose sept thèmes de réflexion à partager en petits groupes. Vous avez apprécié depuis 3-4 ans cette, ce dispositif. Donc, peut-être dans un premier temps, Claudie, une réaction à ce que tu as entendu peut-être dans le discours de Gabi Charouge si je peux me permettre de flécher quand même certaines idées qui pour nous sont effectivement constructives depuis de longues années sur cette notion d'internet citoyen Merci Florence Nous avons au cours de cette journée à Martigues beaucoup de représentants et de représentantes je fais une petite remarque tout à l'heure sur le choix de l'élu avec un point et un E, ça aurait été pas mal. Bon, mais ça c'est voilà. Mais c'est ce qu'on a. Moi, qu moi je suis tout le monde n'est pas d'accord, mais je suis un partisan de l'écriture inclusive, même si ce n'est pas toujours facile. Oui, il euh, y a beaucoup d'élus qui sont ici présents, euh, fonctionnaires territoriaux, euh, entreprises sur les sujets qui euh, nous concernent et souvent on regarde en matière de développement des démarches numériques dans les collectivités du côté des métropoles des villes mais il faut aussi rappeler avec force que parmi les 400 et quelques associations qui sont à ville internet nous avons aussi beaucoup de communes rurales et je voudrais saluer mon ami mais il est en train de me prendre en photo là Jean-Paul Carteret qui est maire de Lavoncourt, dans la Haute-Saône, un petit village de 310 habitants qui est en progression sur le plan démographique. Et tenez-vous bien, ce petit volage a 4 arrobas. Et le maxi, c'est 5 arrobas. Et cela, hein, Jean-Paul, depuis de nombreuses années. Mais j'ai eu la, la chance euh, d'aller à la découverte de la Haute-Saône, qui était un département que je connaissais moins, euh, la planche des Belles Filles, connue par euh, le Tour de France maintenant, hein, difficile à, à monter, mais aussi beaucoup de patrimoine euh, dans cette région. Et il m'a fait visiter sa commune et il m'a montré tout ce qu'il avait développé dans sa collectivité. Il a des services publics dignes d'une collectivité de au moins 2000 à 3000 habitants. C'est assez extraordinaire et tout ce qu'il a fait sur la dématérialisation, etc. Si je le cite, c'est parce que je trouve que c'est un exemple. Il est vice-président de l'association des maires ruraux, hein, Jean-Paul, hein et euh, il est fidèle aussi, tu le connais hein, depuis... En général, quand on fait à Paris, il vient avec un quart des habitants de son village pour la remise des arrobas, c'est-à-dire que la population sent que, à travers cette reconnaissance de l'association, c'est la reconnaissance de toute une population et de ses élus. Et ça, je trouve ça assez fantastique. Je ne voudrais pas, au-delà de, de cet exemple, donc Jean-Paul, félicitations, et merci pour ce que tu fais pour ta collectivité et d'autres collectivités dans, mon, dans notre pays. La, la question du... Moi, je voulais insister sur la temporalité dans laquelle nous sommes. Euh, on va connaître, dans une période de 12 mois, un rendez-vous démocratique majeur pour les collectivités territoriales. Les communes, au mois de mars, les intercos dans la foulée, qu'il ne faut pas mésestimer, c'est extrêmement important, l'enjeu de l'intercommunalité, avec les bouleversements qu'elles ont connus, et puis un an après, c'est euh, les départements et les régions. C'est-à-dire qu'on va renouveler plus de 500 000 élus dans notre pays. C'est un rendez-vous majeur pour... Euh, discuter avec la population, débattre et là aussi une forme de renouvellement des générations. Il y a, on le voit bien, des hommes et des femmes qui décident de passer la main et d'autres qui vont venir pour s'engager dans la vie locale, 20 ans, 30 ans et je pense que c'est une bonne opportunité Florence pour la formation des élus dont il faut convenir. Moi, j'y travaille depuis des années, alors que des lois ont été votées, des moyens financiers dédiés, et des droits qui euh, ne sont pas contestables. Hein. Un élu qui veut aller ou une élu qui veut aller en formation, le maire ne peut pas lui refuser. Il y a une ligne dédiée, etc. Et pour autant, on a du mal à... Euh, bon, ça progresse, bien, et je crois qu'il faut profiter de ce renouvellement des générations euh, pour... Euh, essayer de faire connaître l'intérêt de la formation. Et nous avons expérimenté hier, à Aix-en-Provence, et ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant, une formation dans laquelle il y avait des élus et des fonctionnaires territoriaux. Parce que souvent, il y a les fonctionnaires d'un côté avec le CDFT ou d'autres centres de formation, et puis les élus qui ont leur propre formation. Alors qu'ils travaillent ensemble, et on ne se retrouve pas pour... Euh, essayer d'imaginer sur des concepts sur euh, notamment des problématiques auxquelles on est confronté et d'être là ensemble librement et de pouvoir s'exprimer euh, et c'est ce que nous avons fait hier je vois des représentantes euh, de Saint-Germain-en-Laye hein, qui sont là présentes et qui nous ont beaucoup apporté sur un certain nombre de sujets euh, qu'elles mettent en œuvre dans leur ville et, et d'autres collectivités euh, il y avait quelqu'un de Bastia également qui était euh, présent et euh, des élus et ça a été extrêmement riche. 11, et, et, 11 élus et 7 agents. Terribles. Voilà. Et je trouve que euh, c'est Ville Internet qui est l'association qui peut se permettre justement cette singularité. Et je crois qu'il faut qu'on s'appuie sur cette singularité. En plus, on peut aller dans les territoires pour faire euh, ces formations ça me paraît euh, extrêmement euh, pertinent et, et intéressant. Simplement vous dire, parce qu'il y a des élus qui sont ici, moi je me rappelle, les campagnes électorales, elles doivent être joyeuse. Il faut prendre du plaisir quand on est en campagne. Il y a de l'incertitude, certes, hein? mais pour autant, eh c'est des grands moments de, de, de rencontre avec la population. Donc, euh, beaucoup de courage, mais aussi beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir lors de ces élections à venir en France. Et bonne journée ici, à Martigues. Le maire est parti, mais c'est une belle ville et on y revient volontiers pour les remises de labels, mais aussi pour d'autres manifestations. Bonne journée à chacune et à chacun d'entre vous. Merci. Merci Claudie. Alors j'aimerais aussi euh, François... Euh de passer la parole quelques instants avant qu'on rejoigne les bancs publics et tout ce qui nous attend et, et qu'on laisse la place au, au plateau web radio. Euh, J'aimerais que, que vous témoignez euh, de, en tant que collectivité, euh, membres, fidèles, etc., de euh, finalement euh, à quoi peut servir euh, une association dans, dans une période où on est autant troublé par le numérique, où on a à la fois longtemps promu les opportunités, les chances pour le service public, pour la démocratie locale, pour la citoyenneté active de ces outils, euh, mais aujourd'hui peut-être on est questionné par plusieurs sujets qu'on va aborder dans la journée on aura notamment marie Zartiguelong la vice-présidente de, de la Ligue des droits de l'homme qui interviendra sur la question des libertés tout à l'heure en amont de la cérémonie de remise des labels et c'est vrai que je sais que c'est un sujet qui importe dans les communes actives à Ville Internet donc euh, peut-être une première réaction et ensuite je laisserai la parole aux autres collectivités présentes Très bien, bon, bonjour à tous. Tout d'abord, c'est un plaisir, en effet, pour moi, d'être présent euh, et j'accompagne, en effet, toute la démarche de la collectivité de la communauté de communes de Partenay-Gatine, qui, euh, c'est vrai, je m'en souviens, tout à l'heure, tu disais peut-être les vieux ou les anciens. C'est vrai qu'en 2001 ou 2002, euh, j'étais tout seul pour recevoir les cinq arrobas du ministre Claude Bartolone. Et euh, depuis, euh, en effet, notre territoire et avec l'association, on a fait un très gros travail pour le développement, en effet, des usages de l'Internet citoyen. En effet, autre, au début, autrefois, on était sur des forums, sur des sur le, sur sites Internet associatifs, etc. Il y avait déjà une, toute, toute une vie qui, qui s'organisait dans les années 2000 autour, euh, autour de l'expression de, de des citoyens via l'Internet, et puis depuis, euh, beaucoup de choses se sont passées, les territoires commencent, enfin, se sont équipés, je, je félicite, tous les départements, entre autres, qui se sont engagés sur le développement du très haut débit avec euh, les communes et les communautés, souvent en partenariat financier également avec la région et l'État. Je crois que nous, par exemple, sur ma commune de 10 000 habitants, 49 000 euh, avec la communauté, la fibre est juste en train de s'installer grâce à une démarche qui s'appelle Poitou Numérique, où on associe le département des Deux-Sèvres et de la Vienne pour... Euh, pour euh, donc euh, faire venir le, le FTTH chez les habitants. Mais si les collectivités n'étaient pas intervenues financièrement, eh je pense que là, on, on serait rentré dans une fracture numérique à peu près terrible, parce que c'est vrai que le grand emprunt a servi principalement à accompagner euh, les très grandes collectivités. Mais si en milieu rural, on n'avait pas eu cette créativité et cette envie d'accompagner le très haut débit sur le territoire, aujourd'hui, on serait, euh, ça serait assez euh, dramatique. Alors d'un côté, en effet, les usages avec le très haut débit arrivent, naissent, et, mais en même temps, euh, c'est assez compliqué parce qu'on parle de protection des données, on parle euh, de services publics euh, qui ferment, tout simplement chez nous et chez vous aussi certainement, les sous-préfectures euh, ferment, et euh, parce que, euh, tout simplement, les usages du numérique deviennent tous dématérialisés. Et là, on se trouve avec des, des, des populations qui sont renvoyées directement sur les espaces publics numériques. Chez nous, la sous-préfecture, et je ne les critique pas, mais à un moment donné, ils ont dit :« Ah ben non, ben nous, pour les cartes bleues, c'est plus… non, non, nous, c'est fermé, on... c'est plus la peine. » Mais à l'espace public numérique, là-bas, ils peuvent vous accompagner. Ah bon Eh ben, en effet. Donc, alors, on, on accompagne, même si c'est pas une mission déléguée de l'État pour le faire, une nouvelle. Mais. Euh, on, on le fait et puis on vient de mettre un personnel spécifique sur la médiation, comme ça a été exprimé tout à l'heure, afin de lutter contre euh, l'électronisme sur euh, les gens en difficulté pour aller sur Internet et rentrer leurs données. Donc ça c'est une crainte euh, encore. Il faut absolument que les collectivités, les mairies, qui sont les collectivités de proximité, se mettent en effet à accompagner les, les populations sur les, les usages qui deviennent obligatoires, c'est-à-dire euh, voilà, payer son amende ou euh, demander sa carte bleue ou alors payer ses impôts, puisqu'en 2021, ou 2000, 2021, hein, je pense que globalement, tous les, toutes les services publics seront dématérialisés. Donc là, on se trouve en effet face à de nouveaux très grands enjeux euh, d'accompagnement de la population pour pas qu'il y ait de fractures. Merci. Alors Nicolas, tu veux peut-être enchaîner du point de vue de euh, de Floré-sur-Orne, mais aussi à titre personnel, en tant qu'élu numérique, comment comment tu vois les, la projection, les choses après cette période électorale finalement Alors bonjour à tous. Euh, alors comme le disait Claudie euh, euh, tout à l'heure, en fait, on va pour le coup avoir un fort renouvellement en fait au niveau des élus. Et c'est vrai que l'association Ville Internet a, a travaillé en fait euh, notamment euh, bah, via le conseil des partenaires, en fait, à une nomenclature de formation des élus. Je pense que l'association la, va avoir un, un rôle important à jouer, donc à, à communiquer auprès des élus, comme elle le fait d'ailleurs euh, régulièrement à travers euh, sa newsletter, à travers aussi les, les événements qui sont organisés. Je pense qu'il euh, y, y a eu les assises sur euh, l'identité numérique du citoyen, il y a eu les assises sur euh, la protection des données personnelles. Tout ça, tout ça l'association, en fait, euh, régulièrement... Euh, à travers ces, bah, ces travaux et ces outils de communication en fait, euh, euh, contribuent en fait, à, à culturer euh, les, les élus euh, euh, au sujet qui, qui vont se présenter et là il est, il est clair que euh, bah, dans le courant de l'année euh, 2020 il va y avoir un, un travail à faire, nous mêmes dans nos, dans nos propres conseils municipaux on va avoir ce, ce, ce travail là, euh, ce travail -là euh, à, à faire donc il euh, y a il y a, je dirais, un, alors, je vais évoquer un contexte un peu plus local, mais là, pour le coup, à, à fleury sur -Andre. La manière dont, dont on va l'aborder, moi, je sais qu'avec le... entre guillemets... Euh, alors, dans l'éventualité, évidemment, où, où je serai élu, je sais que j'aborderai cette, cette question-là avec les collègues, déjà par, euh, par un bilan de, de ce qui a été fait. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, aider les collègues à... À visualiser ce qu'est le numérique c'est pas si évident que ça donc c'est déjà définir le, le périmètre donc euh, qu'est ce qu'on met dans le numérique qu'est ce qu'est ce qu'on ne met pas il ya y a évidemment la question des, des infrastructures qui est peut-être plus, plus technique et puis il ya la question des usages c'est aussi euh, leur montrer ce qui peut être fait et là c'est vrai qu'à ville internet euh, met à disposition euh, l'atlas donc qui est quand même un outil qui, euh, qui rassemble euh, qui rassemble euh, euh, les initiatives euh, des uns et des autres. Et donc, euh, je pense que dans la phase qui arrive, on va avoir euh, ce temps euh, nécessaire d'acculturation auprès des uns et, et des autres. Ouais. Merci. Donc, euh, chez, chez vous, Mathieu Filmot à Anzin, euh, vous êtes directeur des systèmes d'information euh, rôle évidemment important même si euh, vous n'êtes pas nécessairement le seul sachant parce qu'on a ce problème un peu à cette dichotomie souvent avec les services euh, ceux qui savent ce qu'est le numérique l'informatique, les enjeux, l'algorithmique etc. et puis euh, ceux qui doivent décider et qui ne peuvent pas être euh, sachants comme vous donc c'est peut-être cette relation là je me permettrai d'interroger euh, euh, l'expert en fait de cette relation aux décideurs euh, actuellement sur nos sujets J'en discutais justement avec mon collègue, c'est que la grosse difficulté en tant que technicien c'est de pouvoir porter des, des, des, obje, des, des actions sur le numérique, mais le numérique c'est tellement transversal que ça touche en fait l'ensemble des élus et l'ensemble des, euh, des délégations. Et donc du coup, je reviens sur ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est vachement important pour nous d'avoir un élu spécifique au numérique qui va un petit peu agréger l'ensemble des demandes de tous ses collègues, pour qu'on puisse porter cette, cette parole du numérique. Parce qu'on peut avoir autant d'argent qu'on veut, on peut être autant de techniciens qu'on veut, si derrière on n'a pas une portée politique qui va vraiment monter là-haut, qui va défendre les projets numériques, on n'y arrivera pas. Et donc, voilà, vrai, je pense que c'est vachement important. Et la, la, la, la malgave, fin, la, le parallèle avec l'association Ville Internet, qui serait, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que, justement, dans, cette, dans, cette, dans ce moment où, où on n'a pas forcément d'élus au numérique, actuellement, par exemple, on a toujours quelqu'un derrière euh, qui a déjà fait ce qu'on doit faire. Donc Sur Ville Internet, cet échange qui nous permet d'avoir, avec l'ensemble des autres techniciens, de ne pas réinventer quelque chose qui a déjà été fait et de reprendre les exemples qui ont été faits, ça aussi c'est un partage vachement important, et je pense que c'est aussi pour ça qu'à l'origine nous on s'est inscrit dans cette démarche de ville internet, de pouvoir partager des choses tous ensemble, et là c'est quelque chose qui, qui est de mieux en mieux, qu'on échange de plus en plus, il y a de plus en plus de projets, et voilà, c'est pas la peine de réinventer à chaque fois des nouvelles choses. Merci beaucoup. Alors je voudrais souligner qu'il euh, y a plus de 8000 actions nouvelles qui ont été mises en ligne à l'occasion du label et qu'effectivement euh, ce label, outre être une forme de prix, même si c'est avant tout un, un label euh, qui compare les collectivités entre elles avec un jury dont on parlera tout à l'heure qui est composé notamment d'universitaires euh, mais c'est aussi euh, une, un encouragement à venir dans cet observatoire dont vous parliez qui, qui est l'Atlas je vous remercie en tout cas pour toutes les, les, les jolies choses que vous avez dites sur l'association mais je voudrais aussi me tourner vers les autres associations qui travaillent sur nos sujets et notamment les associations d'élus avec lesquelles nous sommes partenaires Puisqu'on a un partenariat avec l'Assemblée des départements de France, avec l'association euh, des villes moyennes, Ville de France, avec l'association des petites villes, l'association des maires ruraux, avec la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, euh, ce qui est important, qui apporte euh, un socle Technologique et d'observation et de conseil juridique qui est tout à fait indispensable pour nous et pour vous tous, les membres et les membres du réseau de l'association. Que vous soyez membre euh, cotisant ou non, euh, euh, vous êtes, toutes les villes, bien sûr, sont bienvenues. Donc je ne vais pas, je crois à ce stade, en dire plus. Euh, ici, je vais, on va laisser la place à Antoine Gouritin, avec qui on a, on a lancé une démarche de podcast qui s'appelle « Ici demain », avec des reportages. Il y en a une douzaine qui est déjà en ligne, qui ont été faits dans, dans certaines villes et villages internet. Euh, mais également, euh, il va donc recevoir, avec Anna Melun, euh, qui a rédigé... Avec avec, nous, euh, avec moi le petit ouvrage euh, Le choix de l'élu qui est accessible, euh, il n'a pas été distribué à l'entrée mais sur le stand de ville internet vous avez droit à un chacun <rire> euh, on en a 400 normalement ça devrait suffire euh, et euh, voilà pour vous aider peut-être à, à formuler euh, des problématiques euh, qui sont partagées euh, et qui doivent être portées probablement dans cette campagne et dans les nouveaux programmes euh, qui s'annoncent pour les élus au numérique. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse rejoindre les bancs publics euh, qui vont être appelés euh, très bientôt. par patch et double c'était par deux une petite multiplication voilà et enfin concernant les sabots enfin les protections d'angle ici